Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 19 septembre, donc pour toute la semaine à partir de lundi 19. Il y a, on démarre la semaine avec des plein plein de bonnes choses pour les signes de terre, mais il y a une singularité cette semaine, une sorte de chasser-croiser des planètes. Je vais vous parler de ça, c'est assez atypique, donc euh, voilà, faut que je vous raconte. Alors, ça démarre, bon, Soyons clairs, cette semaine, le, les, les bonnes énergies privilégient d'abord les signes de terre et les signes d'air en cours de semaine. C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Il y en aura pour tout le monde, mais on va les faire crantage par crantage, séquence, élément par élément. Mes signes de terre. Le soleil démarre la semaine très précisément à 26 degrés du signe de la Vierge. Un signe, ça va de 0 à 30 degrés. Donc, euh, s'il si démarre la semaine à 26 degrés et qu'il fait environ... 1 degré par jour, on sait que 4 jours plus tard, à peu près, 4 jours, 4 jours et demi, paf, il va changer de signe, il va passer les 30 tac, il démarre le signe suivant qui est la balance. Bref, pour commencer, mes signes de terre, jusqu'à vendredi 23 septembre, en gros 3 heures du matin, parce que à 1h05 du matin, le soleil quitte la vierge pour entrer en balance. Deuxième partie de mon raisonnement, première partie, excellent pour mes signes de terre, pourquoi En ce moment, il y a plusieurs planètes en signe de Terre. Il y a Uranus dans le signe du Taureau, il y a Vénus dans le signe de la Vierge, le Soleil dans le signe de la Vierge, Pluton dans le signe du Capricorne, tout ça, sont des signes de Terre qui s'envoient entre eux des bonnes énergies. Donc, si on résume, pour faire simple, qui sont les gagnants jusqu'à vendredi 1 h 5 du matin en temps sidéral, 3h du matin ici en Métropole, jusqu'à vendredi 3h du matin, profitez-en, c'est la fin d'un cycle, pour, la, pour le, la condition solaire dans tous les cas, au moins. Pour mes taureaux, mes vierges, mes Capricornes, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés parce qu'on met en adéquation dans le ciel, sous des angles, ce qu'on appelle des trigones, des angles heureux. À la fin, je vous ferai un truc sur les aspects plus ou moins sympathiques. Ils ne sont pas tous bons, mais certains sont super, et puis d'autres un peu moins. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on regardera. Donc, excellent pour mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, sur plusieurs points, sur plusieurs plans. Créativité avec Uranus, charme avec Vénus. D'ailleurs, pour l'anecdote, dès lundi, Vénus, la planète de l'amour actuellement en vierge, démarre à 18 degrés, forme un trigone parfait. Uranus, la nouveauté, les contacts, donc c'est une période favorable pour reprendre des, recréer des liens, renouer des, des, des échanges, se manifester, faire un petit coucou tout en souplesse, donner la bonne dynamique, la bonne impulsion. Pour qui Pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes et par une logique associée, en grande partie aussi pour mes signes d'eau. Pourquoi Lorsqu'il y a des planètes en vierge, Soleil, conditions solaires, confiance, Vénus, charme, envoie de bons aspects à ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval. Donc, mes cancers et mes scorpions, vous en bénéficiez aussi. Lorsqu'Uranus est en taureau, il n'est pas prêt de bouger, parce qu'il est là pour un bout de temps, il fait son tour en 84 ans, et qu'il est en taureau. Uranus envoie de la créativité pour les taureaux, pour les Vierges, pour les Capricornes, et donc par le jeu des sextiles, également pour mes poissons et pour mes cancers, c'est pas mal. Et lorsque Pluton, le dernier des trois, troisième signe de terre, est en Capricorne, il envoie des, des bonnes énergies intuitives pour se fixer des caps sur le long terme, pour qui Pour mes Capricornes, une fois qu'on a nettoyé, il faut reconstruire derrière, mais également pour mes Vierges, pour mes taureaux, pour mes poissons et pour mes scorpions. Vous voyez que dans tous les cas, c'est multifactoriel. C'est jamais une voie unique, Il y a toujours une logique de déclinaison autour. J'ai été un peu rapide, mais là, on vient de se faire les signes de terre et les signes d'eau en une seule fois. Ça, c'est la première partie de l'horoscope. Ensuite... À partir, donc on l'a vu, de vendredi 3h du matin, le soleil passe cette année, ça change tous les ans, il y a un petit décalage avec nos calendriers, cette année le soleil quitte la Vierge pour rentrer en balance, à quel moment Vendredi 3h du matin, vous l'aurez bien compris, vendredi 23 septembre. Anniversaire de Romy Schneider le 23 septembre. Qu'est-ce que ça induit Ça induit un changement de cap, ça induit un changement de dynamique. Pour qui Eh bien cette fois-ci, pour Messinger, mais pas que c'est en deux camps en fait Il y a la première séquence qui concerne les signes de terre et les signes d'eau qui naturellement ont des affinités hein. on dit la terre et l'eau il n'y a pas plus fécond et la deuxième séquence c'est l'arrivée de l'astre solaire dans un signe d'air la balance qui va favoriser en grande partie donc, mes signes d'air et aussi en partie mes signes de feu c'est ce que je vais vous développer maintenant bref, à partir de vendredi soleil entre en balance, on l'a vu 3h du matin bis repetita il va éclairer d'une énergie positive, extrêmement positive. L'astre solaire, c'est quand même lui qui occupe à lui à lui seul 98% de la surface des planètes du système solaire. Donc son enjeu il est essentiel, tout tourne autour de lui, la lumière, l'énergie, la force, c'est là. Il entre en balance. Bon anniversaire, mes premiers décans balance, mais pas que mes balances, entrer dans une période d'un mois, c'est complètement intéressant à exploiter, mais également mes versos, également mes Gémeaux, mes versos, là Depuis un paquet de temps, vous aviez Saturne qui vous bloque et Uranus qui vous contre. On amorce une période d'accalmie. Hein, Peut-être pas durée des lustres, mais là, profitez-en de cette période de l'entrée du Soleil en Balance, parce que vous provenant du signe de la Balance, mes signes d'air, entrez à partir de vendredi dans une dynamique beaucoup plus fluide. Donc, Balance être gagnant, Gémeaux être gagnant, Verseau être gagnant, encore une fois à partir de vendredi, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, qui sont-ils Ce sont mes Sagittaires et mes Lions. Voilà, vous cinq, ah, on amorce un truc en fin de semaine qui est pas mal. Et puis, il y a une petite juxtaposition planétaire qui est assez atypique dont j'aimerais vous parler. Il y a vendredi 23 septembre, décidément, vendredi 23 septembre. Il y a Mercure, dont je ne vous ai point parlé jusqu'à présent, parce que c'est ça qui est intéressant parfois, c'est de voir là, les, les mouvements contradictoires. Vous voyez, par exemple, le Soleil, lui, c'est simple, on tourne autour de lui, donc sont pas est régulier, un degré par jour, en gros. Hein. Et puis, Mercure, qui est une planète plus rapide que nous tournons autour du Soleil plus vite et de temps en temps, elle est tellement rapide que quand elle passe de l'autre côté, on a l'impression qu'elle recule, c'est ce qu'on appelle une marche rétrograde. Et actuellement, Mercure est en marche rétrograde. Donc on entend tout et son contraire sur les marches rétrogrades, il faut surtout pas paniquer là-dessus, mais c'est juste un ralentissement momentané de ce qui est en cours, pas bien grave. Bref, Mercure qui est en balance jusqu'à vendredi, lui c'est l'inverse, avant Ismessingder jusqu'à vendredi, mais il revient en vierge à partir de vendredi, 12h06 en temps sidéral, c'est-à-dire en gros 14h. Donc il y a une sorte de chasse et -croiser. Donc vendredi, le soleil quitte la vierge pour entrer en balance, donc l'énergie globale, mais ce même jour au milieu de journée, Mercure quitte la balance pour revenir en vierge. C'est amusant de voir ce croisement des planètes, hein, qu'elles vont dans un sens différent, parce que vu de la Terre, elles sont dans une dynamique de cycle qui fait qu'elles se, se croisent derrière nous. Voilà ce que ça donne. Donc, fin de semaine, mes signes de Terre, épice répétitant, on en met une couche. Vous retrouvez votre fluidité, votre aptitude à communiquer, à analyser, à décortiquer, à être pratique, à être, à être logique, à être pragmatique. Hein, le bon sens, Mercure en signe de Terre, ça on adore. Il va y rester encore quelques jours, parce que Mercure reprendra sa marche directe. Le 2 octobre, donc jusqu'au 2 octobre, on est quand même pas mal nous les signes de terre pour avoir les idées claires. Voilà, c'est dit. Je jeu de mécanique planétaire, parfois inattendu, ça arrive rarement, mais c'est comme ça. Okay. Ai-je oublié quelqu'un Ben oui, j'ai pas beaucoup parlé de mes signes de feu. Alors, il y a pour mes béliers deux belles planètes qui vous veulent du bien, et ça tombe bien, ce sont deux planètes tout à fait intéressantes. Alors. Pour mes signes de feu, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a actuellement Jupiter, on va en mettre une couche, il est là jusqu'au 28 octobre, donc ne loupez pas des périodes comme ça. Jupiter en bélier apporte chance, vitalité, optimisme. En ce moment, les projets qui sont en cours, il ne faut pas me les lâcher. Mes béliers, mes lions, mes sagittaires, vous êtes les vernis, les gâtés avec la protection de Jupiter. Mais également mes versos par le sextile, également mes gémeaux par le sextile. Donc Jupiter veut du bien aux signes de feu et aux deux signes d'air qui sont à 60 degrés. Et puis il y a Mars, Mars l'énergie. Alors Mars qui est en gémeaux, encore pendant un bout de temps, lui il apporte cette réactivité quasi instantanée, le fameux mars Giver, vous n'avez pas fini de l'entendre celui-là, hein, Mars, on remonte les manches, failli oublier. Bref, Mars en gémeaux, il apporte de l'énergie aux gémeaux, aux béliers, aux lions, hein, bien évidemment, où on se doute, hein, au Sagittaire, toujours pareil, mais... Au Sagittaire, n'oubliez pas que Mars, quand il est en gémeaux, il est opposé avec vous. Donc, attention mes Sagittaires à ne pas trop tirer sur la machine, à ne pas être trop optimiste quand vous démarrez quelque chose de manière à ne pas vous, pouf, vous épuiser en cours de chemin. Ce serait ballot. Alors, essayez de vous fixer des objectifs accessibles sans partir trop vite, en quelque sorte. Attention à cette impulsion redoutable qui, dans la majeure partie des situations, est une qualité hein, de démarrer, mais là, mesurez vos efforts pour ne pas finir sur les genoux, tout simplement. Voilà, c'était globalement l'ambiance du ciel de cette semaine. Je euh, n'ai pas de drame planétaire. Voilà, hein, elles sont toutes rétrogrades, mes planètes lentes, celles qui nous enquiquinent. Pour l'instant, on a la paix, croisons les doigts, pourvu que ça dure. Pluton prendra sa, Pluton, on prendra sa marche directe à partir du 9 octobre jusqu'au 9 octobre. Normalement, on est un peu tranquille de ce côté-là. Et puis, et puis voilà, c'est le ciel de cette semaine. Quoi, hein, des planètes en terre, en eau, des planètes en feu avec Jupiter, mais... Bon, voilà. Hein, globalement, vous avez vu ce, ce, cette jonction qui y a vendredi, c'est celle-là qui est la plus intéressante. Surtout qu'il y a un croisement entre Soleil-Mercure, j'aime beaucoup les conjonctions Soleil-Mercure, parce que ça dynamise le mental. Quand je vois ça à la naissance dans un thème, j'aime bien. Hein, on sait que ça phosphore plus vite. Ceux qui ont la chance d'être nés avec une proximité Soleil-Mercure, disons que très globalement, euh, les informations montent plus vite simplement. Voilà, c'est dit. Euh, je voulais vous parler des conjonctions. Aujourd'hui, je vais vous fais un petit laïus sur les conjonctions. Pourquoi Parce qu'on me dit, voilà, euh, il y a des... Qu'est-ce qu que c'est qu'une conjonction Dans une carte du ciel individuelle, on voit une carte du ciel individuelle, on voit plein de planètes avec des dessins, avec des schémas, des trucs qu'il faut euh, comprendre. Hein. Mais euh, lorsqu'il y a dans le ciel deux planètes dans la même zone, on regarde le ciel, tac, à cet endroit-là, il y en a deux qui sont collées, hein, collées avec un écart parfois de 10 degrés, parfois plus, hein, mais elles sont dans la même zone, en tout cas. On a appelle ça une conjonction, une conjonction entre deux planètes, parfois il y en a deux, parfois il y en a trois, parfois il y en a plus, tout existe. Et lorsqu'il y a une conjonction, on dit que ces deux planètes se marient, elles associent leurs talents. Alors c'est vrai pour certaines mais ça ne l'est pas systématiquement on va euh, euh, je vous avais fait je crois les liaisons on, on, tiens on va partir du soleil on va repartir du soleil le soleil c'est le soleil de l'horoscope c'est notre signe qu'on connaît tous et puis à chaque fois qu'on va colorer avec une planète ça peut lui donner un indice différent Vous voyez quand dans le ciel je vois le soleil et la lune ceux qui sont avec le soleil et la lune dans le même axe hein, au moment d'une nouvelle lune ça renforce les caractéristiques du signe ça donne une sorte de, de synchronisation entre les besoins conscients et les besoins instinctifs Alors, il y a des signes plus ou moins heureux mais en gros c'est plutôt harmonieux, une nouvelle Lune. Hein, plutôt harmonieux parce que ça double l'énergie, donc ça double tranchant. On est euh, deux fois plus marqué par son signe, en quelque sorte. Lorsqu'il y a une conjonction Soleil-Mercure, vous l'avez vu, ça dynamise le mental. Ça, c'est très très bon. Lorsqu'il y a une conjonction Soleil-Vénus, oh, on donne des profils tout à fait délicieux qui savent, euh, qui, qui, qui sont charmants, tout simplement charmants. Voilà. Il, Lorsqu'il y a une conjonction Soleil-Mars, dans le même axe, ça donne des profils qui tiennent pas en place. Ça donne des moteurs, ils sont hypertoniques, euh, des... des ils ne tiennent pas en place, quoi. Un peu, parfois un peu agressif, un peu offensif, un peu déterminé, mais très volontaire. Lorsqu'il y a dans le ciel des conjonctions entre le soleil et Jupiter, planète oh, de la chance, indique un des plus beaux axes possibles de chance et de réalisation dans la vie. Naître avec un soleil-Jupiter conjoint, c'est sublime, somptueux. Lorsque c'est une conjonction soleil-Saturne, ça plombe. La première partie de vie souvent est très compliquée, lourde, fastidieuse, on n'a pas confiance en soi, tout est dur, dur, dur, dur, plein d'épreuves, on polarise sur ce qui est compliqué, on se place la barre trop on n'a pas confiance en soi. C'est vraiment là, on rentre dans les conjonctions qui sont, qui sont complexes, complexes la première partie de vie. Lorsque c'est une conjonction Soleil-Uranus, ça donne des indépendants. Hein, les créatifs, ceux qui ne font pas comme les autres ils hein, sortent des sentiers battus Soleil, Neptune, les idéalistes ceux qui ont la foi ceux qui ont la... une sorte d'idéalisation de la vie en... ben, Voilà, on voit les choses sous l'angle euh, éthéré, très souvent hein. et puis il y a une, une sorte de, de, de, de force qui nous, qui nous pousse qui nous dynamise vers une, une sorte d'utilité ou de conscientisation ou d'élévation de pensée euh, parfois ça peut être l'enseignement, ça n'est être les voyages ça peut être des choses intéressantes, parfois ça peut être un peu hors sol aussi, il faut faire gaffe et puis lorsque je vois des conjonctions Soleil-Pluton, c'est extrêmement complexe les conjonctions Soleil-Pluton parce que ça donne des profils qui ont beaucoup de difficultés dans les jeunes années à se débarrasser des angoisses des rapports de force, des conflits, des peurs archaïques qui sont incarnés par Pluton, le monde souterrain, les pulsions de notre cerveau reptilien. Les soleils Pluton sont des profils qui doivent gérer leurs peurs, leurs angoisses, les conflits, les rapports de force, de tout ce qui est inhérent à la confrontation aux autres. C'est un des aspects les plus compliqués à gérer, il faut être lucide là-dessus, donc à approcher avec beaucoup de subtilité et de finesse. Voilà, je voulais vous faire ce petit tour sur les conjonctions pour changer, comme ça vous parlez un peu technique, j'aime bien ça. Euh, merci pour vos likes, surtout que je vous ai fait un annuel. Je vous ai fait un annuel. Là, il va, je vais le distiller, signe par signe, dans les dans les jours qui viennent. Et puis je vous ai fait un global hein, où j'ai un peu parlé de Pluton. Objectivement, Pluton c'est intéressant, vraiment. Bon, on se dit à très vite, à bientôt. Je vous prépare des pleines lunes, des nouvelles lunes, des horoscopes. Euh, merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages. À très vite. Merci.